Good morning, Aleihed, et nous souhaitons aujourd'hui le longue nuit de la Ben Yisrael va finir David Ben David Ben Ben Fortuna MAZAL, Fritna et Dvorah Bat Si vous souhaitez aussi visionner une prochaine tue de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions inscrits de votre perek Gimel Mishnah. Hey, keitzad shoteh ba atitzo, afilu hichigeret, afilu hisuma, afilu imukatshin. Premièrement, nimzah ba davar erva. On avait vu dans la mission précédente que lorsqu'on, celui qui a violé la jeune fille, qui doit l'indemniser, lui donner le knas, et après, en plus, tout ce qu'il doit lui donner, en plus ça, il a l'obligation de se marier avec elle. Et en fait, la mécha, avait utilisé l'expression on le force à boire dans le verre, en, dans le verre répugnant. Le verre, un verre en argile, qui, vous imaginez, l'argile qui n'était pas cuit, quoi. Ça faisait une eau un peu sale, ça Tu as commencé à boire dedans, tu continues à boire dedans. C'est l'idée. Qu'est-ce que tu t'es battu Dans quel, quel cas on va le forcer à, rester marié avec, à se marier avec cette fille qu'il a violée maintenant A filoui, même si c'est, il lui manque des bras et des pieds. Euh, ouais, en hébreu moderne, c'est celui qui n'a pas les bras. Mais en hébreu de la Mishnah, c'est celui qui n'a pas les pieds, ou le contraire, je ne sais plus. D'accord même si elle n'a pas de bras, pas de pieds, même si c'est une aveugle, et même si c'était une femme lépreuse, elle avait tous les défauts de la terre possibles, à partir du moment où il a abusé d'elle, il a forcé, on le force à se marier avec elle, il n'aura pas le droit de la divorcer, il doit rester avec elle, il sera engagé avec tous les engagements d'un mari envers sa femme, être avec elle de temps en temps, lui donner des trucs, ouais il a eu un débordement de, de délire de, de vouloir partir avec une femme comme ça, bah, qui reste. Nimsa, c'est pas part, ça, c'est une punition pour lui, c'est plus par rapport à elle, en plus de ça, que maintenant, le minimum des choses, c'est que maintenant, il l'a forcé à faire quelque chose, au moins qu'elle ne se retrouve pas maintenant, euh, qu'elle est en plus de ça, en plus de toutes ses misères, mais en plus de ça, une, une fille qui va bah, même pas, personne ne va vouloir intéresser elle, parce qu'on sait qu'elle a été violée, alors non. D'accord À part ça, ben, la méchante me raconte maintenant. Nimsa, badvar, erva. S'il si y a en elle quelque chose de Herva, qu'elle a eu un écart, c'est-à-dire, en fait, il est obligé de se marier avec elle. Une fois qu'il se marie avec elle, il n'a pas le droit de la divorcer. Maintenant, une fois qu'elle est mariée avec lui, et elle est partie avec quelqu'un d'autre, par exemple, matsaba dvar Herva, ça s'appelle, qui a eu quelque chose de honteux, c'est-à-dire qu'elle a eu un écart avec quelqu'un, alors là, dans ce cas-là, hein, « Oh, Shehna, Réoya, Lavo Israël » encore autre chose qu'elle n'est pas apte à aller se, à se marier avec un, quelqu'un, un Ben israël par exemple, c'est une mamzérette, il a violé une mamzérette. Moi, j'ai pas le droit de me marier avec une mamzérette. D'accord quelqu'un, a eu du cachet, il a pas le droit de se marier avec une mamzérette. Imaginez maintenant qu'il a, qu a, qu a violé la mamzérette, on va plus le force à se marier, là, cette fois-ci, dans ces deux cas, et non, Rachel, même, il n'aura pas le droit de la maintenir, parce que tout ce que la Torah nous a dit, c'est quel que soit son défaut physique, mais si elle a un défaut spirituel parce que elle a un, un, un, un sourd de se marier avec elle, alors là, il ne pourra pas la maintenir. Et une rocha la caméra, n'aura pas le droit de la, de la maintenir ou de, la, de se marier avec elle, chez Neymar, comme me dit le de vélo et les Isha On le force à ce qu'elle devienne sa femme. Isha Ruyalo, une femme qui est apte à devenir sa femme. Mais si c'est une femme qui n'est pas apte à devenir sa femme, si c'est un Cohen qui a volé une a violé une Khalala, qui a violé une divorette, ouais, il ne peut pas se marier avec elle, donc maintenant il n'aura plus de misva d'eux. De l'Europe, puisqu'il il n'avait pas le droit de se marier avec elle, même s'il a violé, il reste avec son interdit de se marier avec elle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine